Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Comme vous allez remarquer, il n'y aura plus de préambule ni cette semaine ni les semaines prochaines. J'ai fait un changement suite au sondage que j'ai lancé dernièrement. Donc, euh, je vais sortir des vidéos personnalisées pour chaque signe plutôt qu'un préambule. Et par la suite, les prévisions quotidiennes. Donc maintenant, vous allez avoir des prévisions euh, personnalisées pour toute la vidéo. Ça va vous concerner seulement. Donc, euh, je, je passe aux prévisions. Pour vous, chers taureau le soleil est toujours dans votre onzième maison. Faisons un bel angle avec votre signe et faisant la lumière sur votre vie sociale en général, qui continue à être très active, surtout avec Vénus maintenant, dans votre première maison, chez elle. Et elle va rester dans votre signe jusqu'au 3 avril. Pendant que Vénus est chez vous, chez elle, dans le fond, elle vous donne un charisme extraordinaire et un charme irrésistible, et cela augmentera davantage vos activités sociales et les gens qui gravitent autour de vous. Alors profitez de la présence de Vénus, votre gouverneur, chez vous pendant le mois de mars. Mercure, rétrogradé dans cette maison, et entré durant sa rétrogradation à votre dixième maison vous auriez eu l'opportunité de réviser et réévaluer les choses qui concernent vos relations sociales ainsi que certains aspects au niveau professionnel. Et avec la pleine lune, dans votre cinquième maison lundi, vous serez en mesure de prendre des décisions à propos des réévaluations que vous auriez faites. Quels aspects dans votre vie ne vous servent plus, ne vous conviennent plus et lesquelles seraient à conserver. Ce qui est intéressant dans cette pleine lune est qu'elle est dans votre cinquième maison, celle qui gouverne entre autres les aventures et les projets personnels lucratifs. Et je me demande, est-ce que les décisions seraient peut-être concernant un projet à lancer, euh, vous lancer en affaires une relation passagère pour seulement le plaisir ou peut-être transformer une relation d'amitié en une relation amoureuse. Je ne peux pas vous préciser, cela dépend de vos circonstances, mais ce que je peux vous dire que Vénus, votre gouverneur conjointe à Uranus durant cette semaine, dans votre signe, et elle est très bien chargée par son énergie, par l'énergie d'Uranus, Imprévisible et inattendu pourrait vous porter beaucoup de surprises ou des changements inattendus qui pourraient concerner votre quotidien, vos engagements ou bien vos relations ou votre argent. en votre, euh, fait Mars, le gouverneur de votre douzième maison, est toujours dans votre euh, neuvième maison et se rapproche de Jupiter qui est dans la même maison. Ces deux énergies sont très harmonieuses. Jupiter c'est l'expansion et Mars c'est l'exécution. Et quand elles sont ensemble, ces énergies, les projets avancent très aisément. Ces deux énergies sont déjà conjointes cette semaine, mais la semaine prochaine, elles le seront D'avantage, cette conjonction sera beaucoup plus précise la semaine prochaine. Donc, si vous aviez des projets de voyage ou euh, des projets pour entreprendre des études supérieures ou des projets ou des publications à publier, c'est la période opportune pour le faire. Je parle de cette semaine. Donc, euh, passons maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi pour le Québec, lundi et mardi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge. La Vierge, c'est votre cinquième maison. Les plus chanceux seront vous, la Vierge et Capricorne, et les moins chanceux, les balances. Donc, la Lune est dans votre cinquième maison, faisant des très beaux trigones avec votre neuvième maison. Quelles belles énergies vous entourent, chers taureaux, en plus de Vénus dans votre signe, Donc, attendez-vous à des surprises plaisantes et à des cadeaux peut-être, ou des invitations à des soirées où vous pourriez avoir beaucoup de plaisir. Si vous travaillez dans le domaine de l'art, cette période vous offre toutes les possibilités et les opportunités pour vous démarquer. Votre pouvoir de séduction sera irrésistible et c'est une période à ne, ma à ne pas manquer. Profitez-en autant que possible. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la balance dans votre sixième maison. Les plus chanceux seront les balances, verso-gémeaux, et euh, les moins chanceux, les scorpions. Et vous, vous êtes ici, moitié-moitié. Donc, mardi et mercredi pour le Québec, mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la balance. Votre sixième maison, une période fluctuante, des fois stressante et des fois plaisante, mais généralement très productive. Vous aurez toujours ce charme et ce charisme qui vous sauve dans certaines situations et vous fait surmonter les, ex, les obstacles. Mais vous serez incité à être discipliné si vous vouliez arriver à exécuter toutes vos tâches d'une manière diligente. Mais aussi, il faut absolument prendre soin de votre santé. Ne vous épuisez pas trop. Jeudi et vendredi pour le Québec. Et jeudi PM. Vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans le scorpion, votre septième maison. Les plus chanceux seront les scorpions cancer-poisson. Et les moins chanceux, les sagittaires. Et vous, vous êtes ici. Donc, votre septième maison, c'est euh, la maison de vos relations. Vous pourriez sentir un besoin accru pour l'affection et l'amour si vous étiez célibataire, ce qui pourrait vous pousser à baisser vos standards juste pour être avec quelqu'un. Les relations qui commencent sous cette influence ne seraient pas durables. Vous seriez un peu émotionnel et vous pourriez être facilement affecté par l'humeur des autres. Des frictions pourraient s'imposer durant cette période. Alors, essayez de ne pas vous impliquer dans des conflits qui ne vous concernent pas. Mais, comme je vous ai dit, vous aurez toujours ce charme que Vénus vous offre et qui vous sauve dans certaines situations. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec. Et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe. La Lune sera dans euh, le Sagittaire. Et les plus chanceux seront les Sagittaires, Lyon, Bélier. Les moins chanceux, les Capricornes. Et vous, vous êtes ici, chers taureaux. Votre huitième maison. Donc, la Lune est là une fin de semaine qui serait beaucoup moins stressante que les derniers jours. Profitez-en pour finir ce qui traîne de vos tâches domestiques et pour avoir du plaisir avec vos bien-aimés et vos amis. Surtout que les énergies de ces, de ces journées, de cette période, sont très propices pour les réunions sociales. Et rassurez-vous, les prochaines journées seront encore plus plaisantes. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. J'espère que vous avez aimé la nouvelle manière de présenter les prévisions. Commentez la vidéo, aimez, partagez aussi si possible. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.